Nous, chez Top Chef, on adore les produits chocolaterie de l'Opéra parce qu'ils ont une très belle palette aromatique. Ils sont issus pour la plupart d'origines rares et ça, ça plaît à nos clients. En intégrant chocolaterie de l'Opéra dans notre gamme, nous avons pu accéder à une nouvelle segmentation du marché, notamment les restaurants étoilés. Ceci a considérablement augmenté notre chiffre d'affaires dans ce créneau. La force de vente chez Chocolaterie de l'Opéra est très bien formée. Elle nous accompagne sur le terrain, chez nos clients, mais elle forme également nos forces de vente à l'intérieur. Je crois que dans la vision, dans notre vision euh, et dans leur vision, on a deux sociétés qui se ressemblent fortement et on a un projet ensemble, on a un partenariat maintenant qui est, qui est là depuis quelques années et qui va durer j'espère longtemps.